Vous nous parlez aujourd'hui de quoi euh, on se pose la question en lien avec les paroisses. On vous écoute Amaro Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui on parle de rebooster sa paroisse. Oui. Hein ben ça c'est bien une remarque de chrétien, hein, franchement. <rire> Est-ce que les juifs ils se demandent comment rebooster leur synagogue Ou les musulmans, comment rebooster leur mosquée hein Bon, alors imaginons, ok, hein, imaginons une seconde que, ben, par exemple, je ne sais pas moi, les francs-maçons se demandent comment rebooster leur loge. Ouais, franchement, comment ils s'y prendraient ça rien. Bah ouais. bon, Moi, je n'y connais pas grand-chose à la franc-maçonnerie, à part qu'ils euh, se posaient beaucoup de questions, ils étaient très inquiets au moment du débat sur euh, le changement d'orthographe, surtout hein, sur savoir si on allait garder ou pas le CCDI. Hein. Bon, <rire> mais à part ça, je connais rien, euh, je jamais été invité. Au début, je pensais que c'était un manque de relations. Hein. Et je commence à pencher plutôt pour un manque d'intelligence. Bon, toujours est-il... De, de leur part. De, ou de la mienne. Hein. <rire> euh, bon, Si j'écoute le petit complotiste qui sommeille en moi, hein, le quotidien d'un franc-maçon, c'est quoi hein, euh, Ça consiste principalement euh, à faire des complots. Évidemment. Hein. Alors, peut-être que si j'étais franc-maçon, euh, que je passais mes journées à faire des complots, bah, j'essaierais de rebooster ma loge en faisant des, des complots de, de meilleure qualité. Des complots vraiment tordus, vous voyez. Euh, pour être élu, je ne sais pas moi, meilleur comploteur de 2021 <rire> Mais bon, ça, ça serait juste au début de ma carrière de franc-maçon, hein, dans la phase ambitieuse euh, du franc-mac qui a encore tout approuvé. La, phrase, la phase feu oui, voilà. Hein, en grandissant, j'imagine que je chercherais plutôt à booster ma loge avec euh, des complots plus durables, hein, des complots plus respectueux de l'environnement. Je deviendrais une sorte de, de comploteur responsable. Hein. Et puis, euh, et puis viendrait sans doute une, une troisième phase, hein, le temps d'un complotisme qui s'intéresserait vraiment aux gens. Hein, je deviendrais probablement, euh, vous savez, le petit comploteur du peuple. Hein, je sortirai du confort de ma loge, j'irai à la rencontre de mes contemporains en habit franc-maçon et je leur demanderai. Euh, quel complot vous aimeriez que je confectionne pour vous J'écouterai leurs besoins, euh, je rentrerai après euh, le tabli euh, maçonnique rempli d'idées, de nouveaux complots qui seraient vraiment en lien avec la réalité des gens. Et je discuterai avec les membres de ma loge pour savoir comment faire, comment mettre en place euh, ces bonnes idées. Et bien, Vous voyez Marie, je me demande si on ne devrait pas raisonner un petit peu de la même façon pour nos paroisses. Devenir franc-maçon Non, euh, <rire> non c'est plutôt par rapport à l'image que je viens de déployer. Euh, rebooster notre paroisse, ça peut prendre des chemins très différents passer par une ambition peut-être un peu personnelle pour créer des projets qui envoient du bois hein du bois de la croix même, euh, comme diraient certains. Euh, pour d'autres, ça serait euh, penser une paroisse en lien avec les enjeux cruciaux auxquels sont confrontés euh, notre société. On voit d'ailleurs pas mal de paroisses hein, euh, prendre un virage vert, euh, ce qui est une très bonne chose. Et puis je crois euh, à cette troisième voie de la paroisse qui sort un peu de sa zone de confort. Quoi, et même qui sort littéralement de sa zone de confort, qui ose se mettre en danger pour aller à la rencontre de ses contemporains localement. Et qui commence par les écouter, mmh. peut-être même longuement, avant de se mettre au travail et d'imaginer des choses très différentes. Finalement, euh, bah, rebooster sa paroisse, c'est peut-être tout simplement ça, euh, la mettre pleinement au service de son environnement local. Merci beaucoup Amaru Kaznav. Donc on suivra si vous devenez ou pas un éco-comploteur. Euh, merci beaucoup. On rappelle à nos auditeurs qu'on peut suivre vos actualités, vos excellentes vidéos sur la chaîne YouTube de la Jesus box